La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 32. Ah, petit Je suis la chaussette de l'ogre, la mangeuse de petits enfants. Et j'ai très, très faim Maman Maman Au secours Vous faites peur à mon fils, honte à vous Je vais vous apprendre, moi, à jouer les malotrues. Vous êtes allongé par terre, sur le sol de la laverie. Le coup porté par la solide matrone vient de vous étaler proprement. Vous n'êtes pas KO, mais franchement bien sonné. Vous tentez de vous relever en vous demandant d'où elle a bien pu sortir ce terme de malotru. En tout cas, vous n'êtes pas prêt d'oublier la façon dont elle vous l'a séné. Vous avez la tête qui tourne et votre joue est en feu. Vous n'avez pas de miroir, mais supposez qu'une gigantesque marque rouge vous barre la moitié du visage. Comment allez-vous, porteur Allons, allons, vous allez vous en remettre et ne dites pas que c'est de ma faute. Oui, c'est ça. Allez, debout. Il faut qu'on retrouve cette machine en panne. Rendez-vous au paragraphe audio numéro 44. Rendez-vous au paragraphe audio numéro 44.